Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre exploration des accords de septième. en vous présentant cette fois l'accord de septième mineur. Nous allons prendre le temps d'observer et de comprendre cet accord sous différents angles, afin de vous faciliter son intégration visuelle et auditive. La maîtrise de cet accord vous sera très utile quel que soit le style de musique que vous pratiquez. L'accord de septième mineur s'élabore à partir de la structure de l'accord parfait mineur. Auquel on lui ajoute une septième mineure. L'accord de septième mineure contient donc, comme son nom l'indique, un intervalle de septième mineure. L'accord de septième mineure dans son état fondamental peut être vu comme l'association des quatre degrés suivants le degré 1, appelé une note fondamentale le degré 3 bémol le degré 5. Et le degré 7 bémol. Dans la tonalité de Do, les quatre notes Do, Mi bémol, Sol et Si bémol forment ainsi l'accord de septième mineur de Do. Voyons maintenant une autre façon d'observer l'accord de septième mineure. L'accord de septième mineur peut être vu comme la fusion d'un accord parfait mineur et d'un accord parfait majeur. Dans la tonalité de Do, L'accord parfait mineur de DO est constitué des notes DO, MI bémol et SOL. L'accord parfait majeur de MI bémol est constitué des notes MI bémol, SOL et SI bémol. Si l'on fusionne ces deux accords, on retrouve bien l'accord de septième mineur de DO. Nous pouvons aussi voir cet accord comme l'accord parfait majeur de MI bémol avec à la basse la fondamentale Do. Mais attention, même si l'on observe la présence de l'accord parfait majeur de Mi bémol dans cet accord, le contexte harmonique de cette triade est ici différent de son contexte primaire. Mi est ici le degré 3 bémol, Sol le degré 5, et Si bémol le de degré 7 bémol. Il s'agit ici de fonctions harmoniques différentes relatives à la note DO, qui représente ici la fondamentale. Il est important de bien différencier la structure de cet accord, que l'on peut représenter sous forme d'intervalle, sous forme de noms de notes, avec ce que représente la fonction harmonique de chaque note qu'il constitue. Dans ce cas précis, le centre tonal est DO. Mais écoutons l'accord parfait majeur de Mi dans sa plus simple expression. Dans ce cas, Mi bémol est bien la fondamentale. Et la couleur émotionnelle de l'accord est celle de l'accord parfait majeur avec son identité propre. Si nous ajoutons maintenant à la basse la note DO, l'accord se trouve transfiguré. Écoutons. En ajoutant la note DO, Mi bémol ne joue plus le rôle de fondamentale de l'accord. Do a pris la relève, et la perception de l'accord parfait majeur de Mi bémol s'en trouve modifiée. L'accord de septième mineur de Do se nomme et s'écrit C petit m7 C mi7 ou C-7 le chiffrage des accords n'étant pas totalement standardisé, c'est pour cette raison qu'il existe parfois pour un même accord des notations différentes en fonction des pays et des styles de musique. En revanche, il va être très utile pour notre cerveau de pouvoir percevoir l'accord de septième mineur de Do comme l'accord parfait majeur de Mi bémol, avec à la basse la fondamentale Do. Sur le plan pratique, si vous avez bien intériorisé vos accords parfaits majeurs et le renversement, comme nous vous l'avons souvent recommandé,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 Écoutons ces quelques renversements du même accord de septième mineur de Do. Écoutons à présent les deux premières mesures du célèbre standard All the thing you are du compositeur Jérôme Kern. Pour indication, la mesure est à quatre temps. Le premier accord de ce standard est justement un accord de septième mineur de Fa, qui peut être vu comme l'accord parfait majeur de La bémol avec à la base la fondamentale Fa. Nous allons jouer en premier la fondamentale Fa toute seule, puis nous suivrons avec l'accord parfait majeur de La bémol. Toutes les notes d'un accord ne sont pas nécessairement jouées en même temps, elles peuvent être aussi déployées à différents temps de la mesure. Le deuxième accord est aussi un accord de septième mineure, mais cette fois celui de Si bémol, qui peut être vu comme l'accord parfait majeur de Ré bémol, avec à la basse la fondamentale Si bémol. La fondamentale ici Si bémol est jouée en premier, puis est suivie de l'accord parfait majeur de Ré bémol, mais attention cette fois sous une forme renversée. Écoutons. Écoutons à présent les deux accords de septième mineure à la suite avec la mélodie ajoutée pour illustrer l'intérêt de penser l'accord de septième mineur comme un accord parfait affecté d'une basse représentant la fondamentale. Explorons maintenant une autre représentation de l'accord de septième mineur. Nous pouvons aussi voir cet accord comme la fusion de six intervalles. L'intervalle de quinte formé des degrés 1 et 5 L'intervalle de tierce mineure formé des degrés 1 et 3 bémol L'intervalle de tierce majeure formé des degrés 3 bémol et 5 L'intervalle de quinte formé des degrés 3 bémol et 7 bémol L'intervalle de tierce mineure formé des degrés 5 et 7 bémol. Et enfin l'intervalle de septième mineur formé des degrés 1 et 7 bémol. Comme nous l'avons fait dans nos précédentes vidéos, nous allons désormais passer en revue les notes de chaque accord de septième mineur dans les douze tonalités possibles. Dans la pratique de la musique, il est crucial, même si cela peut sembler au départ fastidieux, de bien connaître chacun des douze accords de septième mineur. C'est un nombre limité de connaissances qui, une fois maîtrisées, vont vous donner beaucoup plus de liberté dans votre pratique musicale. Nous allons prendre tout le temps nécessaire afin d'observer un par un chaque accord de septième mineur dans son état fondamental, afin de bien les ancrer et les mémoriser une fois pour toutes. commençons par l'accord de septième mineur de DO, qui est constitué des notes DO, MI bémol, SOL, SI bémol. En décalant d'un demi ton vers le haut toute la structure de cet accord, nous obtenons l'accord de septième majeur de DO dièse, constitué des notes DO dièse, MI, SOL dièse, SI puis l'accord de septième mineur de Ré, constitué des notes Ré, Fa, La, Do, l'accord de septième mineur de Mi bémol, constitué des notes Mi bémol, Sol bémol, Si bémol, Ré bémol, l'accord de septième mineur de Mi, constitué des notes Mi, Sol, Si, Ré. L'accord de septième mineure de Fa constitué des notes Fa, La bémol, Do, Mi bémol. L'accord de septième mineur de Fa dièse constitué des notes Fa dièse, La, Do dièse, Mi. L'accord de septième mineur de SOL constitué des notes SOL, SI bémol, RÉ, FA. L'accord de septième mineur de LA bémol constitué des notes LA bémol, DO bémol, MI bémol et SOL bémol. L'accord de septième mineur de LA constitué des notes la, do, mi, sol. L'accord de septième mineur de si bémol, constitué des notes si bémol, ré bémol, fa et la bémol. Et enfin l'accord de septième mineur de si, constitué des notes si, ré, Fa dièse, La. Enfin, pour terminer notre tour d'horizon des douze accords de septième mineure, nous vous invitons à les intégrer aussi sous la forme pratique suivante. L'accord de septième mineur de Do peut être vu comme l'accord parfait majeur de Mi bémol, avec à la basse la fondamentale Do. L'accord de septième mineur de Do dièse peut être vu comme l'accord parfait majeur de Mi, avec à la basse la fondamentale Do dièse. L'accord de septième mineur de Ré peut être vu comme l'accord parfait majeur de Fa, avec à la basse la fondamentale Ré. L'accord de septième mineur de Mi bémol peut être vu comme l'accord parfait majeur de Sol bémol, avec à la basse la fondamentale Mi bémol. L'accord de septième mineur de Mi peut être vu comme l'accord parfait majeur de Sol. Avec à la basse la fondamentale Mi. L'accord de septième mineur de Fa peut être vu comme l'accord parfait majeur de La bémol avec à la basse Fa. L'accord de septième mineur de Fa dièse peut être vu comme l'accord parfait majeur de La avec à la basse la fondamentale Fa dièse. L'accord de septième mineur de Sol peut être vu comme l'accord parfait majeur de Si bémol. Avec à la basse la fondamentale sol. L'accord de septième mineur de la bémol peut être vu comme l'accord parfait majeur de do bémol. Avec à la basse la fondamentale la bémol. L'accord de septième mineur de la peut être vu comme l'accord parfait majeur de do. Avec à la basse la fondamentale la. L'accord de septième mineur de si bémol peut être vu comme l'accord parfait majeur de ré bémol